Je structure le Social Selling en cinq étapes. Première étape, votre image numérique. Que retrouve-t-on sur Google quand l'on recherche votre nom? Le profil LinkedIn avec photo et un résumé efficace est extrêmement important. Deuxième étape, développer votre réseau numérique. Invitez des gens d'affaires à rejoindre vos réseaux sociaux. Allez donner des poignées de main numériques. Troisième étape, soyez présent. Engagez vos acheteurs. Diffusez du contenu stratégique sur les réseaux sociaux afin de gagner de la crédibilité. Quatrième étape, ciblez vos prospects et mesurez vos actions. Segmentez vos meilleurs prospects. Cinquième étape, démarquez-vous avec vos outils de représentation. Soyez numérique. Commencez dès aujourd'hui. Rappelez-vous que le social selling est un moyen de nourrir des prospects et de fournir du contenu pertinent. Alignez-le avec votre stratégie de développement traditionnelle et vos résultats seront garantis.